Si tu n'es pas abonné, et que tu ne veux pas te faire piquer, alors abonne-toi Salut les Dédé, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Allez, aujourd'hui on est sur un euh, nid de frelons asiatiques dans un tas de bois. Euh, je ne vois pas le nid, donc il va falloir que j'enlève le bois. Euh, malheureusement il y a eu piqûre sur le client, encore une fois. Donc euh, ben, encore un lieu dangereux et tout ça, donc je vous montre. On va faire attention, vous voyez ici il y a le potager. Donc les gens, bah, ils ont le potager, il y a des fruits Donc des fois, le client on me disait qu'il avait vu euh, quelques frelons euh, au niveau des tomates Et ici, vous avez le tas de bois Donc on va faire attention Alors, je ne sais pas si vous allez le voir Mais en fait, ici, dans le coin, là, il y a un petit espace Et il euh, y a des frelons qui sortent Donc je vais enlever tout le tas de bois au-dessus Et on va voir si on trouve le nid Donc on risque d'avoir une surprise, on risque d'avoir une belle attaque hein, Parce que comme je vais bouger les bois, ben, il va y avoir de la vibration Donc il va falloir faire très attention Vous avez vu le, le suite. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de soutenir la chaîne Allez voir dans la description, il y a la boutique des DDD Et vous pouvez aller visiter Allez, je m'habille et je vous dis à de suite Allez, c'est parti pour le combat Bon, tenue pro, bien solide, aujourd'hui il fait à peu près 12 degrés, donc il fait froid, donc risque de buer, donc qu'est-ce qu'on fait quand on a un risque de buer Moi je mets, je frotte du savon noir sur la vitre, avec un chiffon, et ça tient pour 2-3 chantiers. Donc voilà, donc le savon noir est très efficace. Allez, c'est parti, on va aller voir ça. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Toujours des frelons, toujours des frelons, toujours actifs et toujours aussi dangereux. Allez, on va aller voir ça. On va aller poser la deuxième GoPro et euh, on va bouger ces tas de bois. Hein. Allez, je vais fermer ce petit portillon parce que je sais qu'il y a des chiens. Voilà, euh, ouais. allez, c'est parti. pas ça ne va pas être pratique pratique Parce que bah, c'est ça On va Allez. On va essayer de mettre les bois de ce côté Allez, Je vais vous montrer ça J'ai déjà. déjà des attaques hein. Regardez un morceau de nid Regardez-moi où il s'est mis Vous voyez ça les délais. C'est pas pratique avec une main, je suis désolé. Regardez-moi la forme du nid. Ça date à tout, ça date à tout C'est impressionnant Je sais pas si vous y voyez J'espère qu'il y a un bon jeu de lumière quand même Allez, on va envoyer la poudre C'est le côté la GoPro Allumer la poudreuse Bon, il n'est pas très gros, mais... Allez, on va attendre un peu On va essayer de voir si... C'est le nid et un peu plus grand Ce n'est pas toujours facile notre, notre boulot Donc il faut laisser agir maintenant. Regardez tout ce qui arrive. Mmh. Bon voilà les dédés. Le nid est traité Un endroit dangereux Le client se fait piquer en voulant prendre du bois Voilà, il commence à faire froid On veut allumer la cheminée Et voilà, on se fait avoir par des frelons Donc qu'est-ce que vous en pensez eh, Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la vidéo Franchement, ils sont épatants ces frelons Ils se mettent même pour tout C'est vraiment dangereux mais ils sont vraiment épatants Voilà Bon, ben, j'espère que ça vous a plu